Tu es celui qui exécute les tueurs de flics. Je vais les retrouver. Combien de policiers Huit. Le pire carnage vu en 18 ans. Ils avaient été appelés pour un cambriolage. Fusillé d'encours Officier à terre Si je t'ai choisi, c'est pas pour rien. Je vais les retrouver. Si on choque pas ces types dans les 3 ou 4 heures, ils disparaîtront. Que comptez-vous faire il y a 21 ponts qui permettent de sortir de Manhattan. On monte des barrages. On arrête tous les trains, on ferme toutes les stations de métro. Ensuite, on inonde l'île de flics. Ça n'a pas de sens. Le deal, c'était 30 kilos et on se retrouve avec 300. Il se passe quoi, là Je veux la vérité. C'est tout. Ils m'ont dit que tu étais une tête brûlée. Celui qui exécute les tueurs de flics. Me il est à moi